okay variable a variable a variable at a symbol the symbol for a number whose values is unknown it is a symbol For a number whose value is unknown. is uno. okay variable variable is a symbol for a number whose value is one. okay Variable c'est un symbole, non, Il y a un numéro, un symbole ou numéro que valeur lit ou pas connaît ou pas qu'on valeur, ou pas connaît valeur. So, le variable, c'est un symbole pour un numéro, dont la valeur est inconnue. Un symbole qu'on a pour un numéro dont la valeur était connue. So, on, on représente ça par un symbole dont la valeur était connue. Maintenant, nous allons donner un exemple. DC If if you say you you are working ten dollars per per hour, ten dollars per hour, okay, and x x the symbol represent Represent represent the number of, of hours work the number of hours work. Okay. So they give they give they give us the how how much he got for one hour is ten dollars. they don't tell you how many hours that person is working. They don't tell you. Okay, so they said it's X de nombre number of hours is working. OK. So, si mon touché 10 dollars par heure et puis y a pas du quantité e que le travail, nous supposons que x représente quantité e que le travail que sont inconnus, nous pas donc nous mettez x pour dis supposons c'est x temps que le travail, x hours. So, pour une heure de temps, la personne travaille et, et la personne a, et touche 10 dollars. Ok? 10 dollars. Et si on a besoin de savoir combien d'argent que la personne a au total, on doit savoir le nombre d'heures travaillées. Et On n'a pas dit le nombre d'heures travaillées, on a dit que X représente le nombre d'heures que la personne a travaillées. So, c'est une inconnue, on ne le sait pas. Son ami un symbole x. Ne fois concrétisé le monde de travail, je mette x. So, au cas où il les variables, les variables, s'entraîter. Treated. Let, let, let's put. Let, let, let's put in Treated. Lack like numbers. Treated. Lack like numbers. Traitez-la Les variables sont traitées comme des numéros. Comme des numéros. On les traite comme des numéros, comme des chiffres. Ce so, variable, nous traitons les mêmes gens avec un chiffre, avec un numéro. Nous traitez le même genre. Ok. Je vais vous un bon petit exemple. Sinon, dit deux. X, X la sont variables, c'est tout time X. Ok? Par exemple, si vous a touché 2 dollars pas X c'est nombre ou par X la sont un Ok? Et vous a dit tout 2 plus X. Ok? You can say tout X, tout X, or 2 plus x meaning 2 plus is mean 2 plus 2 plus the quantity of x because they said x eh, eh, like we have to treat it like number so x is the quantity of x like a number it, is, it will be a number 2 plus the quantity of x okay If you say two x plus four, okay, it, uh, it will be two time x, 2 times x, x plus four, plus four, okay, two x, two x plus cat x il y a 3 times x plus 4 times x OK so c'est 2 multiplié par x pour 2x 2 plus x est différent de ça c'est différent il différent de the forme there is the plus here ici il il là que une multiplication OK là c'est une addition c'est une addition mais c'est You got 2 plus the quantity of x. And now you got addition 2. 3x plus 4. And 3x plus 4x. So, all of them are not the same. So, toutes uh, les équations metées là, y'a pas même. Y'a pas même. So, les équations ne sont pas les mêmes ici. All equations are not the same yet. So now, you can put, uh, for example, you got two factor of the x uh, to x, right? Okay, so you say there is a uh a uh, a uh, uh, uh, uh, multiply uh, multiply sign here and then you want to resolve it you put each on on x on its own denominator x okay the zero -oh. like you got the two on one now like you want to isolate that one x you put it to isolate that This is better it will be the same because you got one uh one year you don't see it but you got one here one by x so now when you got it like that you can try to simplify because we got a multiply sign here, simplify here, so you got two on one for one, okay? So equal two, okay? Two divided power one, on two, two power one, two. So like we resolve. So you got to have a, a factorization here. To be able to simplify, it's not the same if you got a plus here. Okay, so you can simplify uh, the x variable when when when you you see it like that, presented like that. Always like uh, is x denominator is common between the two. But we want to isolate the x here. So so you can you can simplify. See, so why they put, they put, because you can retrieve the first fraction if you multiply. If you multiply x by 1, you got x again. If you multiply x by 2, like you got 2x. You, you, got you can return to the fraction, the, the fraction you got before. So it's not a problem to put it like that. So, J'ai dit que pour la fraction 2x sur x, et on, on voudrait savoir comment simplifier et, ou, ou éliminer la, et, et la variable, il y a une, une façon. So, on sait que pour simplifier, on doit avoir un, un facteur. Au numérateur, on doit l'avoir en facteur quelque part. Donc so on a là un facteur. On a aussi là un facteur et un post. vous got one by x here? One, one, et vous avez toujours le le un devant. Devant l'inconnu, like that. Vous avez toujours le 1 devant, devant le x, le variable. Cela so là, avec comment j'ai ah, mis le point ici? C'est on peut dire que les deux sont un facteur. Le numérateur et le dénominateur, so, c'est facile. Nous allons et, et séparer séparer les variables. So, nous, nous pouvons, si nous mettons comme ça, ça ne dérange pas la facture première parce que on peut toujours retrouver x par 1 vous donne x et x par 2 vous avez encore 2x. So, là, mais là, en, en reposant la fraction de cette façon, 2 sur 1, on peut toujours simplifier comme ça. x divisé par x donne 1, ok? Et on a 2 sur 1 donne 2, 2 par 1, 2. Là, on a fini. Ça so, nous dit que, bon, 2x sur x, mais x là, un facteur là, au cas où elle est, l'on met point. Vous ça, ce n'est pas 2 plus x, c'est 2 multiplié par x. Et vous avez multiplié là, tout toujours, vous un sous-entendu devant, vous avez un con. Si vous avez 200, vous pouvez mettre un facteur. Si nous mettons un facteur là, nous pouvons isoler x là pour nous faire ça, c'est nous qui simplifier la fraction. Mais c'est une carte éliminée. Et puis, il y a un x sur x. Et vraiment, x divisé par x, bon, 1. Et puis, un t là, nouveau, il en bas 2, 2 et divisé par 1 donne 2, 2 fois 1, 2. Voilà le résultat. OK? Bon. Nous finissons ça.